Mélangez sans effort grâce à la puissance du moteur alliée à la dureté et au tranchant exceptionnel des couteaux. Aidez-vous pour cela du large choix de vitesses disponible. Quelques secondes suffisent pour obtenir un mélange plus homogène. Patientez quelques instants supplémentaires pour des textures veloutées et onctueuses. Réussir le mélange parfait, c'est facile, avec le Thermomix. Mélangez.